Comment traduire la conversion d'énergie On modélise les conversions d'énergie par un diagramme énergétique qui permet ensuite de réaliser un bilan énergétique. Le diagramme et le bilan énergétique traduisent la conversion de l'énergie. Le diagramme énergétique. Sur un diagramme énergétique, on peut représenter les réservoirs d'énergie comme le soleil, le vent, les réactifs chimiques, par des rectangles. Les convertisseurs d'énergie, comme les alternateurs, les lampes, les piles, par des ovales. Et les différentes formes d'énergie, énergie cinétique, énergie thermique, énergie électrique, énergie lumineuse, par des flèches. Prenons l'exemple d'une éolienne. Une éolienne convertit l'énergie cinétique du vent en énergie électrique et en énergie thermique. Dans un rectangle, on place donc le réservoir d'énergie, le vent. Le vent fait tourner les pales de l'éolienne, il s'agit d'une énergie cinétique. Le convertisseur d'énergie est l'éolienne. Nous allons avoir deux formes d'énergie converties, de l'énergie électrique qui est ici l'énergie utile et de l'énergie thermique qui est due aux différents frottements dans l'éolienne et ici il s'agit d'une énergie inutile. En résumé, pour tracer le diagramme énergétique, il faut identifier le réservoir, le convertisseur et les formes d'énergie avant de commencer le tracé. Débutez la construction du diagramme en partant du réservoir placé à gauche. Utilisez une règle pour réaliser des tracés soignés. Le bilan énergétique. L'énergie se conserve. La totalité de l'énergie utilisée par un convertisseur, c'est-à-dire l'énergie reçue, est égal à l'énergie qu'il libère, c'est-à-dire l'énergie obtenue. On peut représenter un bilan énergétique par des barres verticales ou horizontales. La première barre représente l'énergie reçue par le convertisseur, la seconde représente là où les énergies obtenues. Cette représentation traduit le rendement d'un convertisseur, il correspond au pourcentage énergie utile obtenue. Regardons le bilan énergétique de l'éolienne. L'énergie cinétique est égale à la somme de l'énergie électrique et de l'énergie thermique. Voici la représentation du bilan énergétique d'une éolienne ayant un rendement de 30%. En résumé, pour tracer un bilan énergétique, il faut tracer deux barres de même longueur, repérer chaque forme d'énergie par une couleur précise. Si plusieurs formes d'énergie sont obtenues, représenter leurs proportions respectives en tenant compte du rendement du convertisseur. Regardons deux exemples. Premier exemple, le rendement d'un fer à lisser. Un fer à lisser sert à chauffer les cheveux pour lisser les cheveux. Il convertit l'énergie électrique en énergie thermique. Regardons le diagramme énergétique. Comme la totalité de l'énergie électrique reçue et converti en énergie thermique, on dit que le rendement du fer à lisser est 100%. Deuxième exemple, le rendement d'une cellule photovoltaïque. Une cellule photovoltaïque convertit l'énergie lumineuse reçue en énergie électrique utile, mais également énergie thermique inutile. Regardons le diagramme énergétique. A l'heure actuelle, pour 100 joules d'énergie lumineuse, on obtient environ 20 joules d'énergie électrique et 80 joules d'énergie thermique. On dit alors que le rendement de la cellule photovoltaïque est 20%.